monde, on se retrouve sur un nouveau jeu, présentation de jeu. Je vais faire une, au moins une série sur ce jeu de quelques épisodes d'à peu près une demi-heure. Voilà, ça s'appelle Railway Empire, Empire comme vous le souhaitez. Euh, j'ai déjà fait les, la campagne qui, franchement, ressemble à un tuto pour nous apprendre à comment, comment jouer. C'est un jeu qui coûte, je sais pas, j'ai plus le chiffre exact, mais entre 20 et 30 euros, disponible sur Steam, Epic Game et sûrement d'autres... Euh, on va faire un scénario, je trouve que c'est intéressant les scénarios euh, Par exemple l'Ouest, j'ai pas encore fait beaucoup de scénarios Ruer vers l'or, ça peut être sympa Alors, c'est un jeu où on gère un réseau ferroviaire de, de, Des débuts du chemin de fer Jusqu'au réseau ferroviaire géant Qui permet la, la, la croissance économique de toutes les villes L'augmentation du nombre d'habitants, les usines deviennent plus grandes, voilà, etc. Par rapport aux diligences qui sont assez lentes et pas forcément très confortables, ni très pratiques pour transporter des gros chargements. Donc, euh, Rue vers l'or. Après les premières découvertes de pépites d'or, des centaines de milliers de personnes affluèrent en Californie, espérant faire fortune. Mais il n'y a pas que l'or qui est exploité, apportant de la richesse à l'état ensoleillé. Toute la région connaît une croissance économique exponentielle. Imaginez ce qui se serait passé si un homme d'affaires ingénieux avait déjà construit un empire ferroviaire en Californie à l'époque. Eh ben on va le construire. Voilà. Alors j'ai pas d'opposant. Ok. Ensemble, on va rester en vous truc vous classique. Donc il y a une série de personnages qui ont chacun des avantages et des désavantages. Celui-là, il a un désavantage qui pour moi est trop grave dans la mesure où on va s'installer en Californie, que les ponts. Et les tunnels coûtent très cher. Et que là, il va me... ça va me coûter encore plus cher. Donc, je préfère éviter. Chez eux dans des sacs mort... <rire> et ils ont là, chacun leur... <rire> voilà. Et ils ont chacun leur personnalité propre. Lui, c'est un peu un excro, un... le gangster. C'est très adapté. Euh, il rapporte plus sur les marchandises. Mais je trouve qu'il y en a ah, des aussi. plus forts. Niles, donc, j'en a toute donner, une série. Voilà, elle est la moins sur les enchères euh, okay, Elle, elle, elle a un des bonus le choix. Tu es le meilleur choix si je décide de miser sur les passagers Ce qui n'est pas trop mon cas généralement Voilà, sachant que c'est pour miser sur les trains de passagers Il y a deux la façons de gagner de des sous Il y a... Il y a euh, transporter des marchandises Et transporter des passagers et du courrier euh, Et l'ingénieur Il a des locomotives moins chères Des bâtiments de gratuite, maintenance gratuits C'est assez sympa n'empêche Mais l'amélioration des commerces coûte très cher On peut tenter l'ingénieur je, je serais passé sur euh... tableau, chiffre, Spontanément je serais passé sur L'industriel euh, Qui a des trucs sympas euh... Mais... sur les usines. Ça, Mais on quoi, va rester sur l'ingénieur. Euh, ce... euh, euh, Qu'est-ce que je disais oh, On s'en fiche. Allons, roulons. <rire> alors, on commence. Ah, on est... un autre mercenaire. Ou alors êtes-vous un homme d'affaires ayant le don de flairer les opérations rentables J'imagine que de nombreux chercheurs d'or paieraient une belle somme afin de ne pas avoir à marcher pour rejoindre leurs concessions. Vos belles locomotives seront exactement ce qu'il leur faut. J'ai consigné tout ce que vous avez besoin de savoir dans la liste des tâches. Bonne chance. Ok. Donc le truc classique des scénarios, c'est un bonhomme qui vient nous parler, il nous explique un peu le contexte, et après on a une liste de missions qui sont adaptées. Euh, on commence sur ce genre de carte. Donc là c'est l'Ouest des états unis avec San Francisco, Los Angeles... Los Angeles, euh, d'autres villes que je connais moins, mais voilà. Chaque ville commence avec une usine dans le scénario, pas toujours le cas. Donc, il y a les usines de bière et les usines de qui traitent les vaches, des abattoirs, on va dire, qui font de la viande et du cuir. Euh, voilà, voilà. Alors, au sud, on a exclusivement des usines qui font... De la viande et au nord, on a. Oh là, je sais pas pourquoi, c'est pas super fluide. Je sais pas si c'est la vidéo ou quoi, mais. Bref. Euh, et au nord, on a des usines qui font de la bière, qui ont besoin de, de graines pour fabriquer leur bière. Un truc intéressant au début, c'est de tout de suite connecter des villes qui produisent de la viande et des villes qui produisent de la bière, euh, ou Carlson City. Pour euh, qu'elles s'agrandissent les unes les autres. L'objectif étant de faire grandir les villes. Pour pouvoir leur euh, passer plus de marchandises. Et pour euh, satisfaire les besoins des gens. Et satisfaire les besoins des, de la population. Ils ont besoin de tout ça. Ça permet de faire grandir les villes justement. On commence avec une gare à San Francisco. On a des missions un peu particulières. Il faut relier San Francisco, Sacha et Carlson City. Transporter plein de marchandises. 5000 passagers. Euh, transporter 200 d'or Limite euh, celle-là je la ferai si je transporte que de l'or Ça va être facile euh, Atteindre une population très importante à Carlson City Ce qui est un peu embêtant c'est qu'elle est de l'autre côté de la montagne Ça va pas m'arranger Produire de l'alcool Faire une liaison express pour les voyageurs et le courrier Entre San Francisco et Los Angeles Ok ça va juste être une longue voie C'est pas forcément gênant Et 8 villes ayant une population d'au moins 80 000 habitants, ça c'est un peu compliqué. Euh, oui, deux villes, trois villes, c'est facile. Une ville, je trouve ça compliqué. Et puis mission facultative, celle-là je pense que je ne ferai pas. Et université à Los Angeles, quand on a des sous, c'est facile. Ah, alors il y a de l'or qui a été trouvé. Northfolk et Carlson City. Un marcheur tombe sur une pépite d'or. Peu après la découverte de nouvelles veines d'or, les camps de mineurs du nord de Northfolk et de Carlson City sont devenus de vraies petites villes. Le futur de ces villes dépendra des infrastructures et approvisionnements qu'ils arriveront à mettre en place dans le futur. Un raccordement au chemin de fer, par exemple, rapporterait sûrement beaucoup à ces petites villes. Voilà. Bon, Après, il y a d'autres euh, trucs de journaux plus classiques. Je pense que je ne les lirai pas systématiquement. Donc, euh, notre première étape, ça va être de faire des lignes rentables. Les lignes rentables, comme je disais tout à l'heure, il y a deux façons de, il y a deux choses à transporter, soit de ville à ville du courrier et des passagers, soit de lieu de production à ville des marchandises, ou de ville à ville des marchandises fabriquées. Voilà. Pour ça, on a. Euh besoin de certaines choses dans les villes, au début on a besoin, si on a une usine de viande, c'est le cas de San Francisco et de Sacramento, de bétail, on a toujours besoin de maïs, on a besoin de sucre après 30 000 habitants, on a besoin, toujours besoin de blé, on a besoin de plus de blé quand on produit de la bière, euh, on a besoin de légumes et de fruits que plus tard, pour l'instant j'ai pas des villes assez grosses, le lait, euh, le coton pour faire des vêtements, c'est aussi des choses qui viendront plus tard, voilà euh, je vais commencer par connecter ops, euh, le bétail à San Francisco et Sacramento en faisant un entrepôt qu'on va faire de grande taille directe peut-être, pourquoi pas, ça coûte assez cher. Je vais commencer par un entrepôt classique, alors j'essaye de le mettre le plus proche des villes possible comme vous voyez. Ah, dans l'autre sens ça marchait Allo, toc Hop On va relier San Francisco à l'entrepôt. Donc, spontanément, lui il propose le chemin le plus court en limitant les pentes. Euh, ce qui, pour mon cas, ne va pas trop me plaire. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs, on va un poil tricher changeant la gare de position on va garder une grande gare. pour euh, je la mets un peu plus avancée et un peu plus tournée voilà donc euh, on va relier l'entrepôt et San Francisco ça reste du très classique et je vais malheureusement augmenter le dénivelé pour éviter d'avoir à faire un pont parce que les ponts coûtent très très cher là je paye plus que 26 000 donc si je vire ce petit bout là je paye rien que 88 000 avec le pont. Voilà. Donc, on va essayer de limiter autant que possible les ponts. Donc, une première connexion à l'entrepôt. Ensuite, on va faire une gare à Sacramento. qu'on va orienter comme ceci pour qu'elle puisse être connectée à l'entrepôt. Autre voie. Ou pas. Voilà, hésitant. Non, à l'autre voie. Euh... On va se brancher ici. Là, ça va me coûter beaucoup trop cher en pont. On va devoir tricher un peu. Alors, pas de tunnel, s'il vous plaît. Ça nous fait 18. Oh, 5, c'est pas mal, ça. 3 seulement. On a du 13 par là. Hop, 4, ça me convient. Ça coûte pas trop trop cher en pont. 12 de dénivelé, c'est un peu embêtant pour les trains, mais... À faire avec. On va tout de suite ajouter notre première ligne qui va faire... Alors attendez, j'ai fait un bâtiment un peu spécial, l'entrepôt. Hop. Alors maintenant on peut. Euh, donc l'entrepôt il est connecté au bétail, donc pour l'instant il stocke du bétail. Plus tard j'ai l'optique de connecter le maïs, peut-être même le sucre à l'entrepôt, façon à ce que le, les marchandises puissent aller vers Sacramento et vers San Francisco sans avoir à faire plein d'allers-retours en les stockant temporairement à l'entrepôt et vice versa le, les légumes et les fruits plus tard ils seront connectés aussi à l'entrepôt c'est pour ça que je mets un entrepôt sinon on peut se contenter de mettre une petite gare donc on va faire notre première ligne qui va faire de l'entrepôt vers San Francisco avec une locomotive vraiment pas chère la locomotive ça c'est chouette, c'est l'effet du perso et dans l'autre sens également on va leur mettre des petits signaux, de façon à ce que les trains puissent euh, plus efficacement se partager les voies. Hop. Et... hop. Et Ensuite, euh, on va essayer de se relier à Sacha, qui produit de la bière. Pour ça, on va mettre une, guerre, une gare à Sacha, qu'on va tourner comme ça par exemple. J'essaie de la tourner. Je sais que je vais aller piocher le bois et probablement ce biais-là, parce que celui-là, il est bien, même s'il a l'air plus proche, il est bien isolé. Celui-là aussi, il est bien isolé à cet endroit-là, mais il y a moyen de faire un détour par là sans trop avoir de dénivelé. Donc on va connecter Sacramento et Sacha, par exemple, en évitant les ponts, autant que possible. Ça me convient tout à fait, cette petite ligne, bien droite en plus. On va mettre des petits signaux. Hop. Un nouveau train qui va faire Sacha Sacramento. C'est parti. Hop. Il va se charger de bière et il fera le retour avec de la viande, peut-être des passagers s'il si y en a qui veulent tenter l'expérience. Le, euh, et de ce côté-là, on va aller se brancher à Sacramento. Si possible, en disant le même pont. Comment je vais faire ça, moi Ou alors, sans utiliser le même pont. Alors, par contre, je ne peux pas me permettre de faire un tunnel qui me coûterait les yeux de la tête. Non, on ne va pas construire comme ça. On va tenter de passer par là par exemple. Hop. Toc. On est pas mal. Le pont coûte que 18 000. C'est très très raisonnable. 4%, 1%, dénivelé très très raisonnable. Donc, euh, San Francisco Sacramento par exemple. Locomotive. Celle-là, elle va surtout transporter les passagers. Ça me convient. Et... On va relier San Francisco. Ça me fait encore un pont. Bon, c'est pas très grave. On va longer la voie d'à côté. Ok, par là, alors. Juste à côté. Hop Et aller jusqu'à Sacha. Pour l'instant, je fais des trains qui ont leur voie propre. C'est intentionnel. Euh, c'est pour... Euh, euh... Là là là, je m'y je perds dans mes pensées <rire> C'est pour éviter d'avoir un train qui va dans un sens, l'autre qui va dans l'autre sens Et oh il se retrouve bloqué Et les doubles voies c'est bien mais euh, je trouve que ça, ça, ça a pas mal de désavantages. Donc au début j'ai tendance à faire des, des voies sans unique, Un seul train qui roule dessus Sauf aux embouchures parce que ça me fait quand même des économies importantes alors, et du coup, on peut faire un nouveau train qui fasse Sacha, San Francisco. Hop, tchoc, petite pause. Euh, il me manque les signaux ici. Vu qu'on a deux voies, on va dire au train. Donc les signaux, comment ça marche Il y a deux trains qui peuvent arriver pour se garer sur la même zone. Et ben, on leur dit, vous pouvez vous arrêter ici et vous pouvez vous arrêter ici. Si on leur dit pas ça, ils sont pas super malins. Et ils restent aussi loin qu'avant le prochain signaux. Donc si le signaux est là, et qu'il n'y a pas celui-là, le train sur cette ligne-là, il va s'arrêter là, ce qui est un peu loin, vu le trajet qu'il pourrait faire. Et s'il si n'y a en plus pas ce signal là, il va carrément s'arrêter dans la ville à Sacramento. Ça, ça m'arrange pas du tout. Donc, autant que possible, je dis au train, vous arrêtez avant, aussi loin que... en allant aussi loin que possible. Je suis en train de me dire que je devrais peut-être investir tout de suite dans la liaison avec Carlson City non, on fera plus tard euh, donc déjà on a relié les bœufs à San Francisco et à Sacramento les trois villes ensemble chacune l'une avec l'autre et il va nous manquer une connexion avec du blé pour Sacha, pour qu'ils puissent fabriquer leur bière alors si ça veut bien voilà ça marche m'arrange pas trop que ça tourne dans ce sens-là, mais le terrain fait que je suis un peu quand même forcé. Alors, poc on va la connecter là. On va dire que le bois, je le connecterai après sur l'autre branche. Comme vous le voyez, les tunnels, ça coûte excessivement cher. Les ponts, c'est pas mal aussi. donc On va tenter de limiter autant que possible les ponts et les tunnels. Ça monte un peu rude, mais j'ai pas tellement de meilleures options. Et le terrassement, comparé au tunnel, ça coûte pas très cher. Là, on a du 11, on va on va couper en 2 par exemple. Hop, hop, hop. Je joue un peu sur le dénivelé pour tenter de limiter la pente, même si ça augmente le coût. Allez, j'ai pas les sous qu'il faut, bien sûr. C'est pas grave. Ça plus tard. Ah, et sur cette ligne Sacha San Francisco, je veux que vous me transportiez de l'or en priorité. De façon à ce que San Francisco puisse récupérer de l'or. Parce que moi j'ai la mission de transporter 200 d'or à accomplir. Voilà, dans les missions, je pense que la difficile ça va être 80 000. Dans 8 villes surtout. 100 000 à Carlson City, ça va le faire quand euh, Carlson City sera connecté au reste. Euh, vous avez vu le tunnel qui coûtait 1,5 million. et demi, et ben, Faire un tunnel entre Sacramento et Carlson City, ça va coûter à peu près 1 million. Donc, euh, je ne me presse pas beaucoup. Euh, ensuite, j'ai un personnage qui a un effet un peu gentil. Qui fait que les bâtiments de maintenance coûtent 0. Donc, on va en profiter pour en mettre partout où ça peut servir. Les bâtiments de maintenance vont nous permettre de réparer les trains. Chaque train, si j'en chope un, a une barre d'état. Quand elle est trop abîmée, il perd euh, de la vie. Voilà la, la condition du train. voilà. Et il a de l'eau, du pétrole et du sable. Le pétrole, il l'use en roulant. Ça peut être du charbon aussi de temps en temps. Le sable, il l'utilise dans les pentes pour ne pas glisser. Il verse du sable sur les rails pour augmenter la friction avec euh, la voie. Sans, sans quoi il pédale dans la smoule comme s'il pédalait dans la boue et l'eau ça sert à faire tourner la machine à vapeur tout simplement alors j'ai plus de sous pas encore ce qu'il faut on va tenter un truc c'est qu'on va faire des emprunts je fais ça quand j'ai pas beaucoup de sous en début de partie bon, je peux pas emprunter des sommes colossales mais ça va me permettre de faire cette voie là et peut-être la connexion avec Carlson City, qui est une de mes missions. Hop, je voulais faire des voix plutôt. Euh, ça me convient presque. On va prendre ça plutôt. Hop. Un départ dans la bonne direction. Hop. Les premières Comme... villes seront reliées entre elles. Voilà. Comme j'ai terminé la tâche en moitié moins de temps que ce qui m'était accordé j'ai le score maximum sur la tâche. Si je traîne trop, euh, ça rapporte moins de score. Si je traîne vraiment, vraiment trop, c'est-à-dire si jamais l'année 1852 se finit avant que j'ai transporté mes wagons de marchandises, eh ben, je perds le scénario. Donc, on va tenter d'éviter ça. Alors, la Californie est un État fédéral. Il voilà, y a plein de pages de journal, j'avoue que j'ai pas tendance j'ai tendance à ne pas les lire complètement. Je tenterai d'y jeter un coup d'œil de en temps. Donc, euh, à Ride Manoir, il va nous falloir des petits signaux pour que les trains aillent toujours dans les bons sens. Euh, voilà. Enfin, pour que les trains circulent autant que possible plutôt. Ensuite, une ligne Ride Manoir, Garden City. City. Ré de manoir, Sacha, Sachta. Pour l'instant, il attend que la voie soit dégagée. Mais dès que celui-là aura passé complètement le signal, il considérera que c'est bon, il peut y aller. Paf C'est parti. Il va aussi se charger plein en blé. Ça a commencé à nous faire grandir les villes comme ça. Je crois que je l'alimente avec le bois aussi. Sachta. Euh... Sacheta. euh... Et on va pouvoir faire, commencer à faire les premières études de rentabilité. Pour l'instant, Sacha Sacramento, ça rapporte beaucoup, mais si jamais ils transportent avec un de bétail, ça va ne pas servir à grand chose. Euh, on va lui dire de ne pas sortir de l'entrepôt. Je vais profiter du fait qu'ils ont une voix chacun pour leur dire vous ne sortez pas de l'entrepôt tant que vous n'avez pas. c'est pas le bon bouton, Tant que vous n'avez pas 8 wagons chargés. Ça permet d'économiser euh, des matériaux de, sur le circuit et ça permet d de, de limiter l'utilisation des voies. Pour l'instant, il est tout seul sur sa voie, mais bientôt, il ne le sera plus. Euh, on va faire une petite gare qui va les transporter. Ah, c'est vrai qu'il faudra que je fasse grossir l'entrepôt pour avoir une voie de plus. Bon, c'est pas très grave. Alors... Euh, J'aimerais connecter les deux à la fois Hop. Donc on va Comment je vais faire ça moi Est-ce que si je mettais une grande gare je pourrais pas connecter les deux à la fois Si Presque tendance à me dire ce serait mieux Donc, On va les laisser petits pour l'instant Au pire je changerai Je peux vendre Les trucs que j'ai fait construire et ça rapporte autant Hop, on va en prêter un peu plus. Ça rapporte autant que ce que ça m'a coûté. Ce qui est quand même assez pratique pour prévoir tout ce qu'on veut. Alors, l'entrepôt, on va le faire grandir pour avoir deux voies de plus. Et ensuite, on va connecter ces deux voies supplémentaires en limitant autant que possible les... Euh, les ponts et les tunnels comme d'habitude 6 6 15 bon c'est pas idéal comme ça on va longer la voie puis aller se brancher ici sans passer alors comment je vais faire ça moi ok sans passer par une étape On va dire que c'est pas mal comme ça. Sans passer par une étape de tunnel. Ah, j'ai pas les sous. Bon, on va attendre un peu. Euh, mais je peux faire Walker Ferme, entrepôt. Ah, et attendez. Yep, yep, yep, yep. Il va pas se charger parce qu'à l'entrepôt, j'ai pas dit qu'on prenait ça et le sucre. Voilà, on en prend autant que possible d'ailleurs. Ah, du coup, il nous fait un premier trajet vide. Euh... Ok, on va le relancer. Pareil. Maintenant, tu roules plein, s'il te plaît. Merci. Et l'autre. Alors, on va remettre les signaux. Même si, pour l'instant, les voix sont pas partagées. Parfois, j'oublie. Et ça baisse drastiquement mon efficacité de réseau. Je préfère éviter ça. ok parker ferme entrepôt clic c'est parti et du coup ces trains là qui sont pas souvent très chargés ils vont pouvoir se charger en plus en blé je ne sais pas si ici on a besoin de On n'a pas encore besoin de sucre mais ça va pas tarder si la ville grossit un peu Voilà à ah, sacha je pense qu'ils vont être saturés en viande. Ah ils sont saturés en bière donc faudrait venir piocher la bière. Parce que lui il prend de l'or. Ah je vois. Ah j'ai une ligne express ça va rapporter plus normalement de les transporter d'un point à l'autre. On va pouvoir voir combien ça me rapporte. Tout le monde descend. 24 000. Ok, c'est pas mal. Sachant que le classique, c'est 16 000 quand on transporte des marchandises. On peut avoir bien mieux que 24 000, mais... Ça doit quand même être un de mes trains les plus rentables. Si je les classe par... Euh... Ah, c'est Sacha Sacramento le plus rentable. Ah bah, c'est lui, justement. Entrepôt San Francisco, il est pas mal. Et les moins rentables, c'est Entrepôt Sacramento. Ah... Ah, et j'oubliais de mettre des tours d'assemblage Puisque les trains Ils ont besoin de réparation Ça j'ai mis des bâtiments partout Et ils ont besoin d'eau, de pétrole et de sable Parfois c'est du charbon, parfois c'est du gasoil Quand on avance beaucoup dans le temps euh, L'eau et le pétrole c'est pour la combustion Et le sable c'est pour... Euh, on en a plus besoin quand on est en montée c'est pour augmenter l'adhérence du train des roues du train avec les voies. Voilà. Donc euh, comme j'ai construit tous mes trains un peu en même temps, ils sont en train de tomber en manque euh, tous en même temps. Alors lui, il va en avoir sur ce, son parcours de ce côté-là. Donc on va pas lui en mettre. Et on va lui en mettre là. E2, euh, on va le remettre en même temps. Alors on a du sucre qui file. Matériaux fonctionnel mon camp. Bah au oh, prochain aller-retour, t'en auras. T'inquiète. J'en ai pas mis ici. Ah, il y a Carlson City. J'ai pas construit... C'est pas ça. Deux bâtiments de maintenant. C'est fait. Toi aussi, t'as besoin de matériaux fonctionnels. Ouais. Alors, qu'on a eu la première mission... La deuxième, ça va se faire, probablement bien avant que ce soit que le temps soit passé. Passager, je suis moins haut, mais je, ça avance quand même bien. L'or, c'est un peu lent. Est-ce que... Je sais déjà plus si j'ai fait ça. J'ai dit « Prenez l'or en priorité ». Oui. Et il faudrait aussi tirer l'or de Carlson City, en théorie. Euh, ici, j'ai beaucoup de voyageurs qui vont aller à Sacha. Et à Carlson... Et à Sacha, j'ai beaucoup qui vont aller à Carlson City. Sacha, Carlson City... Carlson City, Sacha, c'est des villes qui attirent énormément de passagers. Donc j'ai intérêt à faire des grosses lignes de transfert de passagers rapides. Matériel fonctionnel manquant, ouais, je vois. Ça veut dire que je pourrais déjà commencer par doubler cette voie-là. Sacramento, il a aussi beaucoup de gens qui veulent aller à Carlson City. Alors, beaucoup, beaucoup plus à Carlson City, mais beaucoup à Sacha. Il va falloir que je fasse grossir les voies, c'est peut-être pour ça que le train est bien rentable en plus. Donc grossir les voies, c'est relativement élémentaire. Je double la voie, sauf à l'intersection, pour l'instant j'ai pas les sous, une fois que c'est fait j'impose un sens de circulation, j'ai tendance à dire tout le monde roule à droite, Si je sais que c'est l'inverse pour les trains normalement, en tout cas en France. Et après, roule ma poule. Ça devrait permettre de récupérer beaucoup de sous, euh, de bien connecter euh, avec plein de trains. Sacramento Sacha, San Francisco Sacha, Carson City Sacramento, Carson City San Francisco, et les deux ensemble. Alors, je vois que j'ai des points de recherche. Il y a également un arbre de recherche qui permet d'acheter des nouveaux trains, des bonus divers et variés. On va s'acheter un nouveau train dans la mesure où j'ai une grosse, grosse réduction sur le prix des trains. Je peux remplacer mes locomotives pour vraiment pas cher. Sachant que, elle, elle fait du... Accélération 100%, 69% de puissance de traction, c'est mieux. Vitesse, ça monte un peu. Euh, score des passagers, ça diminue. Ah Ah, ah, ah Je sais pas si je vais remplacer toutes mes locomotives, du coup. Alors, j'avais une voie à dupliquer. Dupliquer, j'ai pas encore les sous. faut que je fasse un tour d'assemblage de ce côté-là. Je pense qu'ici j'en ai aussi besoin d'une <rire> Ah il en manque une ici. Est-ce que ici ils ont le maïs et le sucre qu'il leur faut Oui. Là-bas, ils n'ont pas encore besoin de sucre, le maïs c'est bon. Et du coup la ville grandit et ils vont bientôt. C'est bon, ils ont besoin de sucre. Ah, ils en ont un peu en stock. Ils ont pas le blé par contre, mais le blé est loin. Alors, nombre de passagers dans les villes où c'est acheté. Comme je suis tout seul dans la partie, c'est beaucoup plus facile <rire> d'avoir euh, les enchères que quand j'ai des concurrents. Bon bah ça se passe pas mal pour l'instant. J'ai quelques trains. Ah, j'ai plus de trains très très rentables. Je pense que c'est une histoire de vitesse, donc on va quand même changer tous mes trains. Si le train va pas assez vite, les passagers considèrent que c'est pas une ligne express, et donc ça ne vaut pas la peine de payer cher pour, et ils, ils valent pas plus que des marchandises transportées. Ils valent même moins, ce qui est un peu embêtant. San Francisco Sacramento, c'est pas le courant trafic. Euh, non, c'est de ce côté-là. San Francisco, Sacra... c Sacramento, c'est Sacramento qu'il faut chercher. 17 passagers par euh, semaine. Et un peu de courrier. Donc j'ai toujours pas dupliqué ma voix, ce serait pas mal que je le fasse quand j'aurai un poil plus dessous. La faille fabrique à toute vapeur, on a battu un record. On va bientôt passer le cap des marchandises J'espère que c'est suffisamment en avance Passager ça va le faire L'or il faut vous que j'augmente le trafic une grande quantité de marchandises. En effet Je vous remercie de l'avoir remarqué Alcool j'ai pas encore de besoin Quand j'aurai besoin il me faudra Des fruits et du sucre Donc probablement que Sacramento ou San Francisco Fera de l'alcool Parce qu'il n'y a pas de fruits là-haut des fruits en bas, sinon. Ah, du fruit, et du sucre, il y en a juste là. Je pourrais connecter Body, sinon. Bon, bon, bon, bon. Euh, j'ai j'ai assez pour dupliquer la voie. Donc ensuite, on dit sur cette ligne-là, vous pouvez vous arrêter là et vous devez circuler dans ce sens-là. Et vous pouvez vous arrêter tout au long de la voie. Tant que nécessaire De l'autre côté Vous devez circuler dans ce sens là Vous pouvez vous arrêter tout au long de la voie euh, Pareil Après le La, la tour d'assemblage Ça s'appelle Et donc Lui il circule dans le bon sens Ok on va Ah pas beaucoup de sous Allez encore un poil Oh, ah j'ai perdu des sous. C'est besoin de maintenance des trains qui coûtent quand même. Hop, dupliquer. Sacha Sacramento, nouveau train. Je pourrais aussi dupliquer San Francisco Sacha, comme ça on pourrait transporter beaucoup d'or. On envoie des passagers vers Sacha. Sachta, c'est bien Sachta hein que je dise pas de bêtises en temps, en temps de me corriger ouais parce que San Francisco ils veulent envoyer des gens à Sachta et ils veulent récupérer de l'or et vice versa Sachta ça l'intéresse pas tellement d'aller à San Francisco mais il a de l'or euh, produit euh, à écouler enfin beaucoup même ah sachta a monté de niveau super sur la bonne route pour euh, voir mes. là j'aurai 4 villes déjà 80 000. Mon Carlson City, elle est mal desservie, donc euh, il faudra que je fasse ce tunnel. Mais pour l'instant, j'ai besoin de routes qui rapportent plus. Il faudra que je le fasse relativement tôt. Les passagers, ça va aller assez vite. Ça, ça peut se faire facilement. Je pense que je le ferai bien avant 1860. Alors, on a un peu de sous. Ça pourrait être l'occasion de doubler une ligne. Celle-là, j'ai pas, pas l'impression qu'il circule avec beaucoup de monde. Donc, on va pas pousser le truc. Entrepôt. Est-ce qu'ils ont tout ce qu'il leur faut Oui. Ah, manque de bétail. Le train arrive. Ça devrait aller. Quand est-ce qu'on va avoir besoin de légumes et de fruits À 50 000, grosso modo, j'aurai légumes, fruits. Elle est attirée probablement vers l'entrepôt, justement. Euh... Ah, et potentiellement, je pourrais connecter euh, pour le maïs et le sucre Carlson City via l'entrepôt ou des choses comme ça. Euh... Toc toc toc. Ça roule. Est-ce que le deuxième train rapporte Il n'a pas dû faire l'aller-retour encore, donc je ne sais pas combien va rapporter. On va connecter la petite station de bois Qui est ici Hop J'y Hop Epsa. Oh ça coûte cher Ah il y a un tunnel Il y a un tout petit bout de tunnel et ça coûte excessivement cher Toc euh, on va y mettre un train. Voilà, on va mettre des signaux pour pas que les trains se gênent les uns les autres. Hop, sinon c'était dans le bon sens. Hop, et roule ma poule. Et on va déplacer. Ah, Tchoc. la tour d'assemblage pour la mettre à un endroit. Ah oui du coup j'ai réinitialisé un train, c'est pas grave. Ouh elle sert à deux voies à la fois. Alors j'aurai un train express bientôt. Ah ça ça peut être intéressant. Théoriquement mon personnage coûte moins un, une réduction de 70% sur les locomotives. Si j'achète ça, elles me seront gratuites ou c'est 30% sur le montant qui me reste à payer <rire> Ce serait ouf d'avoir des locomotives gratuites. Je pense que c'est 30% sur le montant qu'il me reste à payer. Ah très bien, ça rapporte beaucoup. Donc on va continuer à le dupliquer. Supposons que c'est-à-dire qu'il y a encore du monde pour euh, faire le trajet. Ah mais dans ce sens-là, c'est moins utile. Ouais. Peut-être que la ligne sur laquelle que je devrais surcharger, c'est Sachta San Francisco plutôt. Tot tot. Euh, en tout cas, on verra ça pour euh, le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et on se retrouve bientôt dans quelques jours si vous regardez l'épisode à la sortie. Sinon, vous l'avez directement dans la playlist de la chaîne.